Euh, si jamais, donc après le film, je serai au bar. pendant le film, je serai au bar. <rire> voilà. Donc il y a d'autres personnes aussi qui ont participé au film, qui sont encore dans le public. Euh, je ne sais plus où est Frédéric Boruel Voilà, donc vous voyez, celle qui lève la main là-bas, vous allez la reconnaître dans une séquence assez mémorable j'espère, du film. Voilà. Euh, donc le film a été tourné en 2012 à Montpellier avec une équipe entièrement montpellierenne. Euh, Ou soit, non, il y a un gardois au milieu en fait, Jean-Pierre. Hein euh, faut... euh, voilà, en 2012, ça, ça paraît long en fait, 2012-2016, mais euh, entre le tournage qui a été assez rapide et finalement la post-production qui a été extrêmement longue, c'est-à-dire deux ans de post-production plus une année de festival et une année de recherche en fait de distributeurs pour pouvoir faire la sortie salle. Vraiment très fier de pouvoir le présenter en salle, parce que le film a été vraiment conçu pour être présenté en salle. En 3d euh, donc vous allez voir enfin vous jugerez mais en tous les cas je pense que s'il y a une chose de réussite en plus du jeu des acteurs c'est la 3d <rire> donc voilà euh, je vais passer un petit peu ben je vais passer le micro à chacun d'entre eux Ils nous faire un petit mot hein voilà. et bonsoir alors je alors en fait il faut dire quoi dans ce genre de situation donc euh, je dis merci il faut que je dise. Ah, merci, ben, merci beaucoup, merci à tous, j'espère que vous avez aimé le film, euh, donc euh, je serai également au bar, hein, parce qu'en général quand il, un, quand il y a un bar quelque part on y est, euh, Voilà. et qu'est-ce que je peux dire sur ce film, c'était un, un, un moment euh, très agréable, on n'a pas beaucoup mangé, on n'a pas beaucoup dormi, mais c'était euh, très sympa, j'ai appris plein de nouvelles blagues. Et donc, euh, il faut que je dise un truc particulier Non, il n'y a, a rien. D'accord, non, parce que je croyais qu'il y avait. En fait, la, la prod m'a envoyé une note et que je devais dire absolument, mais je ne l'ai pas lu. Donc, je, je le fais sans, sans savoir. Voilà. Je, je passe ma, la parole à mon camarade Jean-Pierre Palomar. Merci beaucoup. Euh, bonsoir et merci à tous. Ben, moi, je ne connaissais pas Frédéric. Euh, je l'ai rencontré à l'occasion du film. Il est venu me voir et puis il m'a dit voilà, euh, j'ai un rôle. Euh, C'est un psychopathe qui va se battre. Alors, j'ai pensé à toi. Voilà, donc euh, super, ça m'a vachement plu, donc j'y suis allé à fond et, euh, et c'était vachement bien parce que c'était aussi euh, une, histoire de, une histoire de potes et donc euh, un vrai plaisir de tournage. Voilà, donc on s'est tous régalés euh, pour le tournage et, euh, et on y a cru jusqu'au bout. Voilà, merci Fred. Mais de rien Jean-Pierre. Euh, alors moi aussi en fait va y venu me voir. Me dire qu il qu'il y avait un rôle de gogo go go danseuse euh, bourrée qui se, qui se bourrait la gueule en fait, donc il avait pensé à moi. Donc euh, je suis très fière. Et euh, voilà, j'espère que vous allez beaucoup apprécier cette scène, au cours de laquelle on a dû boire approximativement 257 bières, je pense, que sec. 258, donc, euh, 258, voilà, merci Fred. Tout le budget Oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai, il y a des secs détournés des sous bière, enfin vous verrez. Bonsoir. Merci, alors c'est ça qu'il faut dire. Ensuite, eh ben, moi aussi, je serai au bar après. Et euh, moi, je n'ai pas bu d'alcool du tout. Pourtant, euh, moi, mon rôle, c'était d'être une euh, barman. Donc je crois que je me suis fait arnaquer. Ouais. Du coup, je m'en parlerai après. Hein, pas de souci. Voilà, ben, euh, écoutez, bon film. On va commencer. Je ne sais pas si... D'accord, ok, voilà. Écoutez, euh, merci encore d'être là. Et puis, euh, j'espère que vous avez passé le film Au revoir.